Salut c'est Dan, aujourd'hui je vais te montrer comment trouver le tempo d'une musique que tu as envie d'apprendre si tu n'as pas le tempo On se retrouve dans quelques instants en vue frontale et je te montre ça La chanson dont je souhaite trouver le tempo, c'est une chanson de Francis Cabral qu'il a posté sur sa page Facebook Durant le confinement, il postait chaque jour, en tout cas sa fille postait chaque jour une, une vidéo de lui avec, où il interprète une de ses chansons acoustiques et il essaie de, de ne pas jouer des chansons qui, que tout le monde connaît, qui, qui, qui joue d'habitude en concert. Et donc ici, il s'agit de questions d'équilibre. On va lancer la vidéo. Et puis, pour trouver le tempo... Je vais simplement taper le tempo, donc on se concentre et on essaye. Et je vais taper jusqu'à ce que le nombre ne change plus trop quoi, donc ici ça a l'air de se stabiliser à 138. Évidemment, si je me déconcentre, ça va bouger. Il est possible que lui aussi bouge, hein, malgré que c'est Francis Cabrel, peut-être que... Euh, mais non, il a l'air d'être dans le, dans le rythme. Voilà, on va dire que c'est 138 pour arrondir à un nombre pair. Je vais pouvoir prendre mon métronome et m'entraîner. N'ai plus qu'à allumer mon métronome à paramétrer 138, d'augmenter un petit peu le volume, et puis je suis parti. Je n'ai plus qu'à m'entraîner. OK, mais c'est quoi cette application et comment je l'obtiens Cette application, c'est Click. Euh, c'est une application open source gratuite euh, qui ne te demandera aucune autorisation pour s'installer. Et euh, elle s'obtient via le magasin d'applications euh, open source et alternatif à Google Play qui s'appelle F-Droid. Toutes les explications sont dans la description. Je débute sur YouTube. Alors, si tu souhaites me soutenir, tu, tu peux simplement euh, t'abonner et mettre un petit pouce en l'air, et je suis sûr que ça m'aidera, je te remercie.